Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, cette fois culturelle et artistique, la première pour le moment, et on va parler de ma rencontre avec les Nuits Blanches à Paris en 2022. Donc euh, les Nuits Blanches, qu'est-ce que c'est C'est créé en 2002 par euh, Jean Blaise, et c'est une réunion d'artistes qui a lieu chaque année, un peu partout en France. Je croyais que c'était qu'à Paris, mais en fait c'est un peu partout en France. Depuis donc euh, 2002, il y a eu 4000 artistes qui sont passés. Et chaque année, on a un thème un peu différent. Cette année, le thème était le Jardin des Délices, un triptyque de Jérôme Bosch qui a été choisi comme thème. Euh, c'est un tableau qui décrit le Jardin d'Éden, entre le paradis, et la luxure, mais aussi l'enfer. Mais qui a choisi ce tableau Eh bien, c'est la directrice artistique de cette édition, Kitty Hartle. Désolé si je prononce mal. Alors, qui était elle C'est une directrice artistique de spectacle qui est née en 1968 qui est à la nationalité autrichienne, mais qui vit en France depuis 35 ans. En 2010, elle participe au film tourné en tant que consultante. Donc le film tourné, c'était euh, le film de Mathieu Almaric, sorti en 2010, récompensé au Festival de Cannes, qui est une comédie dramatique, qui tient la forme du road movie, pour dépeindre la vie d'une troupe américaine de cabaret new burlesque lors d'un périple dans les différentes villes de France, où elle se produit à l'instigation d'un manager français. Et ce sera un peu euh, répétée par la suite, étant donné qu'elle est passée par le lieu unique à nantes l'unique qui est un centre culturel de scène Nationale, qui a été créé depuis, en au 1er janvier 2000. Et donc elle est aussi la créatrice du cabaret New Burlesque, euh, ce qui faisait écho au film, euh, qui se sont produits lors de cette nuit blanche à Paris en 2022. Euh, je n'ai pas pu le voir malheureusement, mais j'ai pu voir d'autres occasions, euh, d'autres euh, expositions, donc euh, la nuit blanche cette année avait lieu le 1er octobre 2022, c'est la dernière fois que ça se passe en octobre, parce qu'à partir de maintenant ça va se passer les premiers week-ends de juin à partir de 2023. Donc euh, nuit blanche 2022, j'avais fait quelques nuits blanches il y a quelques années, je me rappelle plus exactement, je crois que l'année dernière je ne suis pas allé. il y a deux ans non plus, ça doit faire peut-être 3-4 ans que, que je les avais fait, je me rappelle surtout... Euh, D'avoir fait une nuit blanche, à avoir mis deux heures avant de rentrer chez moi parce qu'il euh, y avait énormément de monde, les noctiliens c'était bandé et j'habitais loin à ce moment-là. Donc, euh, mauvais souvenir, mais j'avais un bon souvenir aussi. Une fois où j'avais réussi un peu à chauffer mes collègues Quentin, euh, Chris, pardon, et euh, mon petit frère, Seb, Sébastien, et donc euh, je leur avais dit Ouais les gars, c'est trop bien, ça va à Paris, etc. Et on. On était chez mon frère, donc on... je les ai chauffés. On est parti à 1h du matin en voiture, etc. On est venu et j'étais euh, au courant de rien. J'avais même pas de programmation. Et il commençait à pleuvoir. On est arrivé. C'était une course des 10 km de Paris. Donc euh, c'était. Ils ont commencé à me regarder mal. <rire> je sentais que la pression était bizarre, l'atmosphère bizarre. À tout moment, ils rentraient et me laissaient sur place. Mais à la fin, la soirée, c'est bien fini. Parce qu'on a fait de la trottinette électrique de, de la lime. Et euh, c'était sympa franchement. C'était un, un bon moment. On s'est bien amusé à faire euh, tout Paris en lime. Un peu sous la pluie. C'était sympa. Je me rappelle que mon frère et Chris sont tombés. Parce qu'ils étaient à deux sur la trottinette. Et euh, ils ont voulu faire des fous sur, euh, sur le trottoir. Et ils sont pris le trottoir et ils sont tombés. Donc c'était super drôle. Je me suis retourné juste après avoir entendu un cri. Et c'était à mourir de rire. Donc le... Ce souvenir de la nuit blanche, c'était bah, pas <rire> par rapport à la nuit blanche, mais cette année, j'ai pu euh, faire vraiment la nuit blanche avec mon frère, qui est euh, très bizarre, parce qu'en gros, au début, il m'envoie un petit message sur Snapchat, etc. Il me dit « Ouais, est-ce que t'es chaud ?»« de le faire ?» Et j'étais vraiment chaud, euh, donc je commence un peu à parler à tout le monde, de savoir qui est dispo, etc. Mais je vois tout le monde se désiste et tout, donc je suis un peu en mode « Ouah, non, les gens sont sérieux. » Enfin, ils sont pas sérieux, au contraire. Après, ils me disent pourquoi tu nous préviens à la dernière minute, etc. C'est vrai. Mais euh, au final, ils m'envoient une vidéo de, de TikTok. Et ils me disent ouais, ça a l'air trop bien, etc. Je pense que je vais venir. Donc là, je suis en mode ok, t'es influençable si tu te fais avoir par TikTok, etc. Mais bon. Mais bon, il est venu. Et on a été rejoint par une de ses collègues, Anna. Donc on a pu faire à peu près tout. Enfin, tout. On a fait le parcours centre. En gros, il y avait trois parcours à Paris. Euh, est, ouest, euh, non, nord, sud, centre, je crois, un truc comme ça. Et nous, on a fait le parcours centre, donc qui était euh, à l'intérieur un peu de, de Paris. Et euh, la direction du parcours se voulait que tout puisse se faire à pied. C'est une sorte d de balade aventureuse au cœur du Paris historique. Donc c'était pensé comme un grand jardin de l'hôtel de ville à la canopée des Halles, en passant par l'Académie du, du Climat et euh, le Théâtre du Châtelet. Et aux alentours... Il y avait de nombreux autres événements artistiques, mais que je, je n'ai pas pu faire parce que c'était trop loin et, et la fatigue est venue, vite venue. On, on a commencé donc cette nuit blanche à travers euh, la première œuvre On est arrivé à 22h30, il me semble, pour voir euh, Island of Form, la version 19 de Stéphanie louning qui était à place euh, Georges Pompidou. Donc là où il y a le centre euh, Georges Pompidou, juste devant, je crois c'est la canopée. Et euh, donc Stéphanie Lunin, qui est elle, ben, elle vit et travaille à Trade, en Allemagne, mais elle travaille également aux états unis Elle a fait des études de, de Beaux -Arts, des beaux-arts, l'académie des beaux-arts de Trade. Et en 2016, elle a obtenu du coup son diplôme de Mestes Schuller. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, je ne sais pas si je le dis bien, mais du coup, c'est un diplôme en beaux-arts apparent. Et donc, euh, elle, parmi ses, ses dernières œuvres, il y a eu la Nuit Blanche au Centre Pompidou, elle a fait Oscar meilleur Vulcano Complex qui est au Havre, qui est un centre culturel inspiré d'un artiste brésilien, si je ne me trompe pas, qui avait lieu en même temps, et elle participe également au Maintenant Festival à Rennes. Donc en termes d'installation, qu'est-ce que c'était C'était euh, de la mousse euh, colorée, la mousse... Euh, la savonneuse, en fait, c'était pas de la mousse physique, c'était vraiment euh, du, je sais pas si c'était du savon, mais c'était la, la mousse qui sortait des, des tubes de, euh, de devant euh, le, le centre Pompidou, il y a les grands tubes, etc, et donc euh, qui sont tagués, et euh, il y avait de la mousse qui sortait, et en fait, euh, durant, il me semble, toutes les heures, de, de 21h à 23h au minuit eh bien, il y avait de la mousse qui sortait, et euh, donc là, il y a énormément de monde, c'est la première fois que j'ai vu autant de monde euh, là-bas. J'y vais souvent, euh, que ce soit pour les expos ou juste pour me balader, etc. J'avais mon école à côté, mais il n'y a jamais autant de monde. Là c'était euh, incommensurable, il y avait énormément, énormément de monde. Et donc euh, on arrive et euh, donc on a un, un peu attendu avant d'avoir la, la jetée de la mousse. Donc vous voyez quand même la mousse au sol, quoi qu'on ne voyait pas vu le monde. Mais on a réussi à s'approcher vu que j'étais assez grand. Donc je suis assez grand, j'ai pu quand même voir le, le sol, etc. Donc c'était de la mousse colorée, euh, une sorte de, de rainbow flag, un drapeau arc-en-ciel, qui était euh, qui au sol. Euh, J'entendais les gens dire ouais mais peut-être que ça va teindre, etc. Apparemment la ville de paris que c'était des teintures naturelles qui euh, partaient à l'eau, quelque chose comme ça. Et donc euh, on, on a vu ça, on a attendu. Au moment où ça a commencé, euh, la performance a commencé, donc on a vu l'artiste venir en combinaison, appuyé sur des sortes de boutons, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, et euh, ce qui a actionné un peu euh, la démarche. Et à partir de ce moment, on a un écoulement donc, de, de cette mousse, couleur par couleur, étape par étape, qui se fait petit à petit, et euh, c'est euh, tout petit, donc on voyait un peu de mousse tomber, et les gens étaient un peu en mode, quoi, ouais, tout ça pour ça J'étais en mode, bah, excuse-moi, c'est ce qu'on nous a vendu, on nous a vendu de, de la mousse qui sort des tuyaux, et c'est de la mousse qui sort des tuyaux je vois pas pourquoi les gens se plaignent, etc. Mais tout le monde, tout le monde, vraiment, tout le monde était en mode, c'est quoi ça Et, euh, mais, par contre, j'avoue que je m'attendais à ce que ça sorte vraiment des, des tuyaux. Je ne sais pas comment ça aurait pu être fait. Mais là, c'était deux petits, euh, je ne sais pas, des projecteurs, un peu, qui étaient euh, placés dans les tuyaux, donc on les voyait, et on voyait la sortie de, de la mousse, etc. Ça manquait un peu de clinquant ça manquait un peu de, de choses extraordinaires, mais bon. Et euh, donc, on a... Donc cette mousse qui sort petit à petit avec les couleurs qui changent. Et là ça commence à... On sent que les spectateurs changent un peu d'ambiance, etc. Parce que, voilà quoi, il se passait quelque chose. On était tous là à avoir attendu quelque chose. Et cette chose arrive. Et cette chose arrive doucement, c'est la mousse. Chaque changement de couleur, et au début ça rigolait en disant hey « Eh ouais, maintenant c'est vert, et ouais, maintenant c'est bleu, etc. » Mais au fil du temps, ça a commencé à devenir assez impressionnant parce que la mousse s'accumulait. Donc, euh, au niveau de la canopée, au niveau de, du sol, ça commençait à devenir vraiment très grand. Et à partir de ce moment, on est là en mode « Waouh !» Genre, c'est assez joli. Vous voyez les mouvements euh, de la mousse par rapport à l'air. Je pensais que c'était un mouvement naturel, parce que du coup, on était beaucoup, et que euh, euh, la manière d'emplacement du lieu fait que euh, bah, il y avait un courant d'air qui faisait bouger la mousse. Mais apparemment, il y a des gens dans le public qui disaient qu'il y avait... Euh, des projecteurs d'air en dessous, dans les sculptures, enfin dans, dans la mousse. Donc je ne sais pas, mais en tout cas c'était super joli d'avoir cette mousse qui, qui, qui vole en éclats, qui, qui, qui, qui bouge même, parce que du coup ça bougeait un peu, etc. C'était agréable à, à regarder. Et donc on a vu euh, cette accumulation de, de couleurs euh, créer une sorte de pâté, mais pas qui se mélange vraiment, c'était des pâtés où on voyait chaque couche au milieu comme ça de cette foule, et c'était super, super joli, super intéressant. On avait aussi un photographe, alors lui qui avait la chance d'être derrière les barrières, et qui pouvait prendre des photos, etc., sans avoir la foule. Et là, je me disais, waouh, ouais, il doit être tellement bien d'être proche, etc., même lui, des fois, s'arrêter juste pour regarder, parce que c'est vrai, c'était super joli. Euh, moi, vraiment, ce qui m'a choqué un peu, c'était la foule, de se dire, voilà, c'est que des gens... Je sais pas quel est leur rapport à l'art, quel est leur rapport aux expositions, etc., mais je sais pas je sais pas pourquoi ils ont été déçus, parce que vraiment, on entendait des « waouh, c'est que ça, waouh, etc., etc. donc Je suis en mode « bah, voilà, l'art c'est comme ça, genre, euh, ok, l'art c'est venir et voir de la mousse qui tombe, euh, et se dire « "ouh, c'est trop bien. » Donc euh, au final, qu'est-ce que l'art Bonne question. Et quel est aussi le rapport des, euh, des personnes qui regardent l'art Parce que est-ce que là, c'était un rapport un peu... Euh, quotidien, citadin, on a l'habitude de voir ce bâtiment, et donc on a envie de le voir changer le temps d'un moment, ou c'est, je ne sais pas, une performance un peu qui allait, qui allait créer son image dans, dans le centre, où je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. À partir de ce moment, on est resté longtemps, j'ai voulu rester vraiment jusqu'à la fin, fin, fin de la... Comment dire euh, descente de mousse, de la projection de mousse, mais euh, on s'est dit on va peut-être aller quelque part. On, on, on parlait à voix haute, on se disait on allait aller voir euh, Purple Rain qui était euh, sur mon euh, sur mon planning un peu parce qu'on s'était fait un planning de trucs euh, intéressants et on entendait les gens dire ah non il y a trop de monde etc et c'était pas si ouf que ça. Donc entre temps on commence à, à marcher, on s'est dit on allait aller à l'hôtel de ville pour trouver euh, donc euh, une installation. Et sur le passage, euh, dans le chemin, en fait, on est tombé sur, euh, euh, devant l'église Sainte-Mérie, une euh, sculpture, le mouvement végétatif de Victorine Muller. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à voir avec la Nuit Blanche, puisqu'elle est installée depuis juillet jusqu'en octobre. Mais euh, c'était quand même intéressant, donc on s'est posé un peu, prendre des photos, réfléchir, etc. Donc, euh, Victorine Muller, qui elle, est née en 1961, qui vit et travaille à Zurich. Et euh, depuis 2014, coup, elle développe des performances et installations en questionnement avec la représentation et matérialité du corps, qu'il soit physique, spirituel ou énergique. Et en 2011, 2007, 2006 et 2015, elle a bénéficié de résidence de six mois à la Cité des Arts Internationales à Paris. Et elle est représentée par la Galerie Monk à Berlin. Et donc euh, elle avait posé son œuvre, le poumon végétatif, qui est en fait euh, deux sculptures. Euh, je sais pas, c'était transparent, du plastique, mais qui n'était pas posé, mais suspendu. Et qui représentait bah, une sorte, peut-être, de fœtus, où on voyait une, une forme se, se rapprochant à celui d'un corps humain, euh, position fœtale, à l'intérieur d'une boule beaucoup plus grande. Et euh, c'était intéressant. Je ne sais pas si le, loi de, enfin, si le choix du lieu a eu son importance ou pas, mais de poser ce genre d'œuvre, face à une église qui a un certain rapport à l'avortement, etc. C'était assez euh, politique, j'ai l'impression, si c'était choisi. Et euh, si ce pas choisi, c'était un hasard, c'est incroyable. Parce que voilà, de se poser devant l'église sainte Marie mais qui a un rapport particulier à l'œuvre, parce qu'elle permet euh, d'avoir euh, des expositions d'art, des, des expositions d'œuvres à l'intérieur. Donc je pense que c'est un peu voulu et euh, d'avoir ce côté du coup le mouvement végétatif parce qu'en gros on a un mouvement le, les petits mouvements d'air faisaient que on sentait vu que c'est pas posé c'est suspendu on a quand même cette impression de flottaison, cette impression d'être dans un nuage mais on, le personnage ne bouge pas le personnage est vraiment à l'intérieur de son cocon de sa bulle de, de son liquide amniotique d'air et, euh, et donc je, je trouvais ça vraiment assez euh, beau, poétiquement parlant, du fait d'une certaine pensée, un certain message sur, euh, sur toutes ces questions d'avortement, de, de fécondation in vitro, etc. Donc c'était euh, assez pas mal. Et à partir de là, on a pu marcher jusqu'à l'hôtel de ville, le parvis. On entendait énormément de bruit, il y avait beaucoup de monde, et on se posait la question, est-ce que c'est des gens qui viennent de, que de Paris, ou des gens qui viennent un peu de banlieue, même d'ailleurs Il y avait pas mal de touristes, on entendait beaucoup parler anglais, mais il y avait énormément de monde. Et Donc on arrive devant le parvis de l'hôtel, on entend le bruit, la lumière, et effectivement parce qu'il y avait l'installation Spectre de Mariona Benedito et euh, de Cube euh, BZ. Et donc derrière cette fascinante installation euh, un peu surnaturelle en forme de cube, il y avait donc euh, ces architectes, etc., qui sont originaires de Catalogne, et qui ont en fait l'habitude de travailler sur la relation entre la lumière et l'espace. Et avec euh, cette installation, Spectre, il mélange l'architecture rationaliste américaine, le Velvet Underground et les Frères Lumière. Euh, pour parler un peu de Marina Benito, elle a créé une sorte de studio MIM-A, je ne sais pas comment on le dit, MIMA peut-être, qui est en gros le résultat de la somme des efforts de celle-ci et de Marty Sands dans le domaine professionnel de l'architecture et du paysage. Ce studio d'architecture a pour objectif de participer à la pratique contemporaine afin d'obtenir une production intéressante et en même temps de satisfaire les besoins concernant l'environnement, la réalité des utilisateurs. Et MIMA donc essaie d'évoluer dans cet équilibre. Donc ça, c'était pour euh, Mariona Benedito. Je n'ai pas trop parlé de Cube BZ, je pas trop euh, trouvé... Euh, enfin, c'est qu'il y avait énormément de choses, vu que c'est un collectif, euh, c'est un groupe, etc. Je vais parler un peu là de, de l'installation. C'est une installation qui était visuelle et sonore, assez monumentale, parce que c'était vraiment très grand. Euh, c'était un palais d'énergie visuelle, parce que Spectre rejoue la présence énergétique du Paris d'Anton, et fait écho à sa réputation de ville-lumière. Et oui, parce que la ville-lumière... Bien de quelque chose. Et bien parce que euh, la présence de près de 50 000 lumières furent installées dans les rues et fenêtres des Parisiens sous Louis XIV et qui fait de Paris, du coup, la première ville équipée d'un éclairage public et ce qui donne sûrement son nom de ville lumière, je pense, par rapport à cette anecdote. Et donc euh, cette installation, c'était un cube euh, couleur lune. Le, on voyait la lune mais couleur plutôt blanc blanc LED c'était des panneaux de LED etc avec euh, un des enfin des sons et ce qui, qui formait une sorte de ballet d'énergie vibrante parce que du coup on avait le son qui t'a cadencé une sorte de voyage qui accélérait, qui ricochait etc qui, et euh, la lumière qui réagissait en fonction du son donc euh, ça faisait des tac tac tac tac tac tac avec des flashs de lumière alors c'était désagréable, c'était très drôle, mais désagréable euh, pour les personnes souffrant d'épilepsie alors là, elles ont dû faire une crise parce que tu regardais ça, ça faisait et c'était énorme et euh, arrive un moment où même tu ne pouvais pas regarder plus de 10 secondes l'œuvre parce que après euh, les yeux avaient trop de flash, euh, trop de lumière dedans et c'était n'importe quoi mais en tout cas, c'était super agréable de, de, de voir ce, ce rapprochement entre l'obscurité de Paris avec la lune etc et ses flashs, en gros je voyais, je voyais mon frère filmer, je le regardais et je voyais les flashs euh, qui retentissaient sur lui et c'était agréable, c'était joli à voir c'était un, un, un joli spectacle et à un moment, euh, donc on a pris des photos etc, et je me suis dit ce serait vraiment très drôle de faire des photos vraiment euh, proches du cube, pour vraiment avoir cette forme contre forme où on n'aurait que la silhouette qui ressort noire et euh, le fond Très blanc, ultra blanc. J'ai pas pu me rapprocher pour voir vraiment comment étaient faits les panneaux LED. Euh, si c'était du, du LCD, peut-être, je pense pas. Enfin, Je pense que c'était vraiment du LED. Et euh, quelles étaient les dimensions entre elles. Mais en tout cas, c'était euh, super intéressant. Super intéressant. On n'est pas resté longtemps parce que vraiment, arrive un moment où. Papa, papa, papa, papa, comme ça, ça c'est trop surtout la lumière, etc. Mais en tout cas, c'était une sorte de danse stroboscopique qui était saillante, futuriste, et qui crée une illusion de mouvement, nous faisant perdre, tout repère. C'est un peu ce qui était dit en termes de critique sur les sites, etc. De là, on a marché, on est tombé sur l'église Saint-Gervais, où Stéphanie Henri Seguin montrait un peu son œuvre. haut. Donc qui est Stéphanie Henri Seguin C'est une artiste plasticienne qui est née à Paris, où elle vit et travaille et euh, elle conçoit et réalise des sculptures, des installations qui font dialoguer le verre avec d'autres supports ou matériaux tels que le textile, le bois et le numérique. Les créations euh, récentes de Stéphanie évoquent la conscience de notre fragilité et de notre lien à l'environnement. Parmi les dernières expositions, on peut noter notamment à Londres en janvier 2022, avec l'exposition Venomous à la Contemporary Galerie Mayfair, à Paris en décembre 2020, à la Galerie... Valérie Delaunay, elle a présenté L'arbre qui pleure et euh, un peu plus euh, avant à Venise en septembre 2020 elle a montré une création de verre intitulée Luce Divina, je ne sais pas si je le dis bien, sélectionnée par le comité de l'événement de Venise Glass Hub présenté au Palazzo Loredan. Donc cette euh, installation vidéo, oh, eau, nous invite à un face-à-face -face immersif avec une main de verre euh, démesurée sur laquelle s'écoule de l'eau en pluie argentée, évoquant le mercure des baromètres et le déchaînement des températures. La bande-son incite à la méditation, puis la précipitation sonore provoque une prise de conscience de notre impact sur la raréfaction de l'eau essentielle à la vie. Et pareil, là aussi, c'était super intéressant d'avoir ça dans une église, parce que ça donne un, une certaine pensée qui, qui peut être permise, je pense, sur... Église, les églises sont un peu là depuis le début de, de l'humanité, pas en tant qu'église, mais en tant que lieu euh, réservé à un dieu, etc. Je pense au temple maya, au pharaon avec les pyramides, euh, etc., les aztèques. Donc Depuis toujours, euh, l'homme s'est rattaché à une puissance divine, etc. Et est-ce que cette puissance divine va être rattachée jusqu'à la fin Parce qu'effectivement, ça parlait de... Euh, de, de, de fin arrive à bien un moment où si on continue dans, dans ce chemin on aura une fin de, de tout ça et euh, est ce que c'est une fin qui est décidée ou pas est ce qu'il y aura une action d'une puissance surnaturelle ou pas tant de questions que je trouvais intéressantes à me poser euh, dans cette église à regarder cette installation qui était un écran LCD je crois LCD ah c'est non je crois c'était vidéo projetée parce que je voyais un vidéoprojecteur avec euh, des enceintes qui, qui passaient le son. Et, euh, et donc en gros, c'est bien cette main cette main qui, qui fait couler l'eau. Et donc c'est du mercure parce que voilà, c'est. Euh, euh, <rire> J'ai un peu oublié le nom euh, des thermomètres. Ah bah voilà, les thermomètres. Euh, donc on avait dans, dans les anciens thermomètres, je crois, dans les nouveaux, je crois que c'est des électroniques, ce, ce mercure qui, qui servait à, la, la température de la pièce ou du corps, etc. Et donc on a cette main qui, qui s'égoutte de ce produit, qui nous fait penser donc à, à l'écologie et, et au fait que on, petit à petit, goutte par goutte, on est en train un peu de, de se vider des ressources de la planète, on est en train d'abuser un peu de tout ça, arrive un moment du coup où cette main n'aura plus de produit à faire couler, il n'y aura plus de main peut-être euh, une relation entre euh, notre parcours en tant que, que civilisation, en tant qu'humanité. Qu et euh, et peut-être là où on va avec euh, l'écologie, ça me rappelle le, le film dans le look-up dont on a parlé la semaine dernière, mais effectivement c'est un peu la même chose, euh, ces questions sur l'écologie, sur où va l'humanité, etc. Et euh, donc après, on ne restait vraiment pas longtemps, peut-être 5-10 minutes, il y avait une expo, une expo photo euh, qui avait lieu en même temps. mais puis il y avait du monde, etc. On était un peu fatigués. On pensait rentrer. On voulait, voilà, on voulait faire Purple Rain. C'était la dernière qu'on voulait faire. Qui était juste à côté, euh, sur euh, l'Académie du Climat, je crois. Et c'était, euh, si j'ai bien compris, en gros une pluie artificielle dans laquelle on avait des parapluies, etc. Mais la queue, c'était énorme. Franchement, c'était pire que partout. J'étais là en mode, waouh. Ça fait au moins peut-être une heure ou deux. Parce que ça faisait vraiment des tours et des détours dans toute la rue et tout. Et là on s'est dit, bon, franchement, on va pas faire la queue. Genre, ok, je veux bien que les gens aient dit que c'était pas ouf et tout, qu'il y avait la queue. C'est pas ouf, c'est à moi de le décider. Mais s'il y a la queue, c'est pas à moi. <rire> Il y avait du monde, donc on s'est dit, on n'allait pas faire. Mais on voulait pas rentrer tout de suite parce que voilà, l'ambiance était cool, on s'amusait bien et tout. On trouvait des choses super intéressantes. Donc on a essayé de faire quand même une dernière exposition. Euh, alors, entre-temps, il me semble qu'on a essayé d'aller... Il euh, y avait Pierre Armé, je crois, qui faisait, Enfin, il y avait un orchestre. Enfin, une chorale, pardon. Une chorale avec euh, Pierre Armé qui faisait une sculpture de macarons. Et on pouvait manger les macarons, un macaron, à la fin. Quand on arrivait, pareil, il y avait trop de monde, etc. Donc on s'est dit, euh, c'est mort. C'est pour ça qu'on est allé euh, passer euh, devant l'église euh, Saint-Gervais. où On a vu, du coup, eau. Oh, et, euh, ah tiens, je me permets, O, c'est pas écrit e mais O avec un accent circonflexe, et c'est intéressant parce que, en termes de, de, de parole on dit O, mais euh, O, comme ça, ça fait aussi surtout O, ville, lumière, etc. C'est surtout des choses qu'on qu voit écrites, ou euh, dans, dans des choses un peu euh, spirituelles, etc. Donc, euh, super intéressant. Et euh, donc, à partir de ce moment, on voit qu'il y a la queue, surtout qu'il y avait... Euh, Là, la file d'attente aussi pour les autres parcours, donc parcours nord, parcours sud, etc., avec des voitures, euh, écologiquement parlant, je sais pas si c'était ouf, je crois que c'était que des voitures électriques, mais quand même, genre euh, c'était des taxis, il y avait une ribambelle de taxis, je sais pas si c'était euh, gratuit ou pas, ça me paraît bizarre, vu le nombre de taxis, ils auraient pu au moins prendre, je sais pas moi, des cars, des bus, parce que là, avoir euh, des taxis personnels pour chaque personne, euh, quoi, c'est un ça fait du mouvement, ça fait même de la pollution, même juste en termes d'électricité, et donc euh, trop bizarre, euh, c'était le partenaire officiel je crois de, de Toyota le partenaire officiel de la nuit blanche je sais pas, j'ai pas fait mes recherches là dessus, mais en, en parlant de voiture, on va parler de, de voiture qui est en gros la dernière sculpture qu'on a faite donc on, on Purple Rain, c'est mort on, on voit un truc, on se disait que c'était sympa c'était une distribution de Barbapapa, ben papa, c'est ce qu'avait retenu mon frère. Donc, on se dit, bon, il en aura plus, mais on va quand même aller voir, ça va être sympa. Et donc, c'était la Dodge à Papa de Yann Paludzi. Yann euh, Paluzzi qui est né le 23 mars 1977 à Paris. Il a fini l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris avec les Fils du jury en 2003. Il est repéré par la Galerie Giroux, avec lesquelles il participe en 2004, 2005, 2006 à la FIAC et d'autres salons comme Artissima, le salon du dessin contemporain. Et donc euh, cette, ex euh, cette exposition, cette performance, euh, cette installation, était au Jardin des Archives nationales à Paris, donc rue des Francs-Bourgeois. C'était une voiture, une dodge, je ne sais pas, je ne connais pas très bien les voitures. C'était une dodge inspirée des voitures des années 60-70, avec une description de Barba Papa. Donc en gros, dans la voiture, euh, ce n'était pas la description dedans, c'était la distribution à côté, il y avait plus de monde pour les Barba Papa que Pour la sculpture, mais c'était une Dodge couleur rose, barba papa, du coup la couleur et avec des LED des LED lumineux dessous et eux aussi rose c'était super sympa je c'était que c'était peint à la main parce qu'on voyait les traces de peinture etc et il y avait du coup les LED roses, on voyait les fils, on pouvait voir en fait l'intérieur, euh, je crois que c'était du carton, quelque chose comme ça. c'était n'était pas quelque chose de, de, de solide comme du métal ou de l'acier, c'était vraiment euh, quelque chose comme du carton. Et avec euh, donc, euh, ces LED juste en dessous, il y avait euh, donc sur, euh, sur le derrière de la voiture, cette machine à barbe à papa qui n'était pas utilisée, mais... Euh, une sorte d'utilisation du moteur, ou je sais pas, et euh, toute la voiture était un peu euh, recouverte d'inscriptions, comme sur les voitures de racing, au niveau des portes et de, de l'arrière, avec euh, des petites euh, peintures faites à la main, pareil avec le pinceau, on voyait les, les marques de pinceau, etc. Et donc, vous euh, voyez il y avait marqué Goodyear, compétition, Proven by, etc. Il y avait marqué STP, NGK. Castle, etc. Donc, un peu pour voir un peu de tout ça. Dessous, on avait donc du sachet plastique qui fait pop, le papier bulle. Papier bulle, etc. Et donc, ça faisait vraiment bah, manuel, pas... Enfin, c'était travaillé, mais pas travaillé dans le sens où, où le, le, le dessous aurait été caché, par exemple. Non, au contraire, là, on voit des indications. On voit marquer A1, flèche, A2, etc. Ça me fait penser au travail de Tom Sachs, qui laisse ses indications sur quelques sculptures, etc crayon bleu, donc euh, c'était super intéressant on s'est laissé sur cette exposition enfin sur cette installation on voulait pas on n'a pas pris de barba papa ils en redonnaient il n'y en avait plus beaucoup il était une heure et quelques et euh, mais il y avait quand même au moins une vingtaine une trentaine de personnes qui, qui voulaient en prendre on s'est dit pff, au final flemme un peu on est parti on, on s'est baladé légèrement dans paris pour savoir si on allait euh, je sais pas partir ailleurs, ou etc. Mais on s'est dit en flemme, surtout qu'Anna devait. Elle avait peur. Elle avait peur pour son scooter, parce qu'elle était venue en scooter. Donc euh, elle, a, elle voulait partir vite. Alors on s'est retourné au niveau des Halles, on est parti au McDonald's. J'avais pas vraiment faim parce que j'avais mangé mon frère, non. Il a pris un, un McDo et j'ai pris un McFlurry. Et euh, Anna a pris euh, une boisson, je crois. Et ouais, pas pareil, énormément de monde. C'était vraiment cata, organisation zéro. Ça me rappelait, euh, je crois, c'était McDo aussi à Disneyland où il y avait énormément de monde et tout. Donc euh, désolé pour les personnes qui travaillent à ce moment-là. Courage à vous parce que franchement, euh, voilà quoi, entre les gens qui sont pressés, stressés, la fatigue, le fait de devoir servir à, à vite, vite, vite, un travail d'usine. Donc bon, on s'est posé après. Il euh, n'y avait pas de place parce qu'il y avait trop de monde. Et mon frère était en colère, en mode on aurait dû se poser pour avoir une place, etc. Je dit, mais non, tranquillement on a la théâtre, enfin, la fontaine de Châtelet juste devant. On va se poser là-bas. Et effectivement, on parlait du fait que les fontaines ces derniers temps étaient plus allumées. C'est vrai que cette année, j'avais pas vu la fontaine euh, fontainer, faire de l'eau, euh, sachant qu'il y avait ouais. eu la canicule, etc. Donc euh, je sais pas, peut-être que ça a permis de rafraîchir un peu la ville. Mais après, je me dis que c'est peut-être une perte d'eau. Surtout dans ces moments où on en a besoin. C'est peut-être un mauvais mouvement. Donc bon, on s'est quitté sur le fait que chacun rentre de son côté. J'ai pu prendre, je crois, les dernières... Un... Oui, il y avait les derniers métros. J'ai pris un dernier métro. Donc c'était parfait. Tout le monde a pu rentrer tranquillement. Et c'était donc ma rencontre avec la nuit blanche 2022. On verra l'année prochaine ce que ça va être. J'ai hâte. Surtout que ça va être en juin, donc vers euh, début de l'été, tout ça. On verra bien. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve pour une nouvelle rencontre bientôt. Et pour euh, de nouvelles critiques cinéma, critiques artistiques, critiques de galerie, etc. Merci à tous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.